trop contente puisque je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je teste vraiment. Aujourd'hui, je vous retrouve pour tester le site qu'on me demande de tester depuis maintenant, sans exagérer je pense, deux ans. Vous l'avez vu dans le titre, on va tester le site Yes Style. Yes. Alors, avant de commencer, j'ai un petit disclaimer que j'aimerais faire. Si tu t'en fous du disclaimer, que tu en as marre que je parle trop, je te mets la minute à laquelle je commence le test et l'unboxing. Ok Alors beaucoup l'ont remarqué et me grondent, oupsie, mais je fais de moins en moins de « je teste vraiment ». Euh, là c'est que le deuxième de l'année 2019 <rire> il y a bel et bien une raison à ça c'est que j'essaye de faire de plus en plus attention à comment je consomme alors je suis loin d'être parfaite je le sais la preuve aujourd'hui mais j'essaye de faire attention sachant qu'avant j'étais une acheteuse compulsive que clairement j'allais faire du shopping minimum une fois par semaine et que j'achetais toutes les semaines aujourd'hui en fait je n'achète des vêtements neufs que pour les jeux teste vraiment je ne dis pas qu'il n'y en aura plus mais voilà je fais les choses à mon rythme et je voulais savoir si jamais vous seriez intéressé pour que que je fasse peut-être pas des jeux tests vraiment mais des vidéos en tout cas sur les sites de seconde main tels que Vinted, United Wardrobe, ce genre de site. Après je connais que ces applis là. Je sais qu'il y avait Sister Collective mais c'est du luxe non merci Mais voilà pourquoi il y en a de moins en moins, j'essaie de faire des changements dans mon quotidien. Après encore une fois, je suis loin d'être parfaite. Je sais que la très grande majorité d'entre vous se sont abonnés à ma chaîne pour les jeux tests vraiment et ne regardent que ces vidéos-là. J'en suis désolée pour ces personnes-là. Bref, trêve de blabla et zé zé zé. zé zé Alors si vous ne connaissez pas le site YesStyle, en gros c'est un site de vêtements et aussi de cosmétiques euh, coréens si je me trompe pas, en tout cas c'est sûr que c'est asiatique. Et en gros dessus il y a plein de euh, vendeurs différents. Mais euh, j'entends que du bien de ce site là, que ce soit pour les cosmétiques ou les vêtements. Aujourd'hui on va tester les vêtements parce que, bah tout simplement c'est ce que j'avais envie de tester. Comme d'habitude on va parler des frais de port, frais de douane, commission à la fin de la vidéo. Vous n'imaginez même pas comme j'ai hâte puisque ça fait longtemps que j'attends ma commande et j'ai pris des trucs dont j'avais vraiment envie. Alors j'ai pris une dizaine d'articles. Je ne sais pas comment ils ont réussi à tout caler dans un si petit colis. Je pense que tout est compressé. L'ASMR très désagréable là. J'espère que je suis pas en train de découper un vêtement. Vu comme ma commande date, je ne sais même plus ce que j'ai commandé. Effectivement, quand je disais qu'ils avaient tout compressé, ils ont tout compressé. Alors, premier article Ça, je m'en rappelais et j'ai tellement hâte. Oh, petit toutou Voilà. Wow, il s'agit d'un petit gilet de grand-mère, cardigan mais crop top. Donc c'est pas un cardigan long parce que moi dans ma vie je n'ai connu que des cardigans longs. Je dis crop top mais en fait tu vois il arrive juste au-dessus de la taille. Et c'est couleur moutarde parce que je n'ai pas du tout de vêtements couleur moutarde et je trouve ça magnifique pour l'automne. Alors ils disent de laver ça à 40, c'est parfait. Oui maintenant je fais comme les personnes de type adulte. La qualité est excellente, je sais plus en quelle matière il est mais il est ultra doux, très élastique, donc ça je pense vraiment qu'il va être super agréable à porter, alors il est quand même relativement fin donc c'est vraiment fait pour l'automne, hein. cet hiver euh, ça sera pas possible, avec un petit débardeur ou une petite brassière en dessous, un jean taille haute, des boots, mon perfecto en 6 mini cuir, et ça y est je vais être une bombasse quoi Je vais aller draguer de la zoulette comme ça moi là, et voyez comme c'est élastique Bon, alors lui, sans trop de surprise, il est trop chou. Un peu mamie, mais mamie stylée, donc j'aime bien. Et surtout, il est ultra doux. Il y avait plein de couleurs. Ok, je suis déjà très heureuse. J'ai rien pris de violet, pourquoi Bien, je me suis pris un petit t-shirt de type basique, euh, bah écoutez, je me rappelais absolument plus où j'avais pris du violet, c'est une couleur que je ne porte jamais. Mais c'est un t-shirt tout ce qui est plus basique violet avec un petit éclair brodé jaune, alors ça c'est vraiment cool parce qu'il est brodé, il n'est pas du tout collé, donc ça c'est vraiment top top top. Non ça correspond à du M, mais il y a quand même un petit peu d'élastane dedans parce qu'il est un peu élastique, il y a des tout petits. On va chipoter, chipoton, chipolata ensemble voilà il y a des micro fils qui dépassent c'est vraiment histoire de casser les couilles parce que c'est ma spécialité n'est- ce pas donc encore une fois euh, ben, j'ai pas grand chose à redire. mais euh, vous voyez pas du tout la bonne couleur c'est c'est vraiment c'est un violet hein. à la caméra ah là c'est la bonne couleur. Vous allez me dire que vous ne voyez pas de différence avec tout à l'heure. Il est nickel au niveau de la taille. Un peu grand parce que j'ai pris du M mais j'ai fait exprès parce que j'adore mettre des t-shirts loose. Hop là Pour pouvoir faire des nœuds au niveau de la taille. Comme ça, ça rend nickel. Je le trouve trop beau et il est super doux, super agréable à porter. On continue avec un article. Ça ne me ressemble tellement pas mais quand je vois ça dans la rue, je trouve ça sublime. J'ai pris une casquette béret. Ça fait un peu casquette de policier quand même. C'est du cuir bien évidemment. Ah, mes lumières, parce que c'est des lumières artificielles, reflètent tellement qu'on dirait que ça fait plastique dégueulasse. J'essaierai de vous faire une photo à la lumière du jour. Et on va l'essayer. Je suis pas sûre que ça maille. Il n'y a que maille qui maille. Je sais pas comment penser en fait. Anna, ah il y a mon oreille qui dépasse là. Comment ils font les, les gens stylés Je crois que j'aime bien. En tout cas, la qualité est très très bonne. Vraiment, c'est un faux cuir qui est très beau. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi en commentaire. Mais dites-le gentiment s'il vous plaît, si vous trouvez que c'est pas beau. C Ça ne te va pas trop, mais ce n'est pas grave. Tu es une gentille fille. Par contre, euh, pour l'instant, la qualité des produits est vraiment bonne. Tout comme moi. Allez, la suite. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Elle a l'air encore plus belle que sur les photos. Et pourquoi je prendre cet accent Je ne sais pas. J'ai pris une robe chemise, bon alors comme ça elle fait vraiment euh, sac à patate, euh, honnêtement je pense que mon avis je vais vous le donner quand je vais l'essayer bon après elle est quand même assez douce donc ça va, mais c'est pas une qualité, genre c'est pas du coton hein, clairement, après je trouve le motif quand même super beau, genre ça avec euh, des chaussettes hautes et des petites boots ah la ceinture elle est attachée à la robe, ça c'est bien parce que j'ai perdu déjà comme ça des ceintures au lavage c'est comme les chaussettes qui s'envolent, tu sais pas où ça va mais ça s'en va, et ça revient pas bon voilà ce que ça donne pour la robe je la trouve mignonne, mais je sais pas si ça me va, mais euh, je la trouve super et finalement la matière elle est super agréable à porter donc j'aime vraiment bien par contre Très fine par contre donc pour cet hiver c'est mort Mais là pour cet automne tant qu'il fait encore assez bon euh, c'est nickel Continuons Oh putain ah, pardon attendez il faut que je me calme Il faut que je fasse durer le plaisir C'est comme au lit il faut apprendre à faire durer le plaisir Il faut pas qu'au bout de deux minutes euh... tu vois On continue avec une petite brassière parce que euh, je mets de moins en moins de soutien-gorge parce que c'est chiant. Donc j'ai pris une petite brassière, alors elle est rose pâle. Et vous, vous la voyez presque. Voilà, ça c'est la bonne couleur. Merci petite caméra. Et euh, je la trouve sympa. Euh, en fait, dedans, il y a des rembourrages que moi je vais retirer. Et on peut les retirer super facilement, là, avec le petit trou. Donc ça, c'est cool. En plus, elle est bien élastique. La qualité, encore une fois, a l'air extraordinaire. J'aime bien ce genre de truc, ouais, pour remplacer les soutiens gorge euh, Quand je mets des hauts qui sont un peu transparents, ça sent le site que je vais bien aimer. Aïe aïe aïe aïe aïe Alors les copes. Ah oui mais euh, je vais jamais rentrer dedans par contre en fait. J'ai pris un pantalon noir, taille haute parce que je le trouvais beau avec ses petits trous et que j'ai qu'un seul jean noir qui commence à se faire un peu vieux. Donc l'élastane est en train de se bousiller. Bon alors déjà c'est pas du jean. Je pensais que c'était du jean mais pas du tout. Je crois que j'avais regardé avec le tableau des tailles. Normalement j'avais pris un truc qui correspond à du 34. Ceci correspond beaucoup plus à du 30. <rire> en tout cas, il y a des poches à l'arrière, c'est des vraies poches. Il y a des poches à l'avant, ce sont des vraies poches. Et là, je suis pas convaincue du tout par ce pantalon là. Du coup, il n'y a pas de braguette en fait parce que c'est pas un pantalon. Je pense qu'en fait, c'est un legging en fait, mais je savais pas. J'ai mis <rire> 5 minutes à le mettre. Il est beaucoup trop petit pour moi. Enfin, on dirait pas comme ça, hein, mais. Putain, euh... j'en ai chié à faire rentrer mes fesses dedans. Je le mettrai peut-être à vendre sur mon vintage. Je sais pas encore trop trop. Là, trop trop trop. Il y en a qui passent par là qui font du 30 ou du 32. Cela vous ira sûrement. C'est quoi ce truc Ah oui, c'est vrai Ouais, bon... <rire> En fait j'ai pris une ceinture en simili-cuir avec une boucle assez euh, classique en soi. Donc, une boucle ronde argentée comme ceci, euh, relativement basique quand même. Je pense qu'au final elle est pas si cheap que ça. Donc euh, il y avait plusieurs tailles pour les ceintures. Donc là j'ai pris euh, la plus petite. Elle a pris la forme en fait de comment ils l'ont emballée. Donc je pense qu'après euh, là va falloir que je la foute genre je sais pas sous plein de livres pour qu'elle se raplatisse. Ah oh oui, non mais c'est bien. Ah ouais elle est vraiment petite hein, par contre parce que d'habitude moi elles sont toujours trop grandes les ceintures. Parce qu'effectivement elle est en simili-cuir mais vous voyez elle ne brille pas du tout. A voir si elle va tenir sur la durée, mais j'en ai repris une parce que j'en ai plus, que j'en ai marre d'avoir l'arrêt du cul à l'air régulièrement Non franchement non bien, cet article là j'ai tellement hâte de le déballer pour voir s'il est doux parce que sur la photo il avait l'air tellement doux Toi mon petit pote, il faut que ta moute. -mout, elle soit là cet hiver avec moi tu vois Oh oui, oui la douceur Bon alors il est archi simple, hein, mais c'est un petit pull, vous voyez il y a des petits poils, c'est pas genre... Ça... Oh ça, c'est un plaid, c'est un plaid mais que tu te mets dedans donc et que tu peux sortir avec. Oh là là là, là, donc c'est un petit pull, hein. col rond, un tout petit peu montant, donc ça c'est cool. Et euh, bleu, parce que j'ai pas de pull le bleu. Il est un peu élastique pareil, donc euh, je pense qu'il va être super agréable à porter. Quand t'es en mode schlag l'hiver, bah là c'est schlag, mais un peu moins. Trop agréable à porter, les manches sont juste un tout petit peu trop courtes, mais sinon il est... Nickel, tout doux, tout agréable Houston nous avons un problème, il reste plus que deux articles Et je n'en ai critiqué aucun Ah un peu moins fan de la qualité, Mais ça va, ça fait pas non plus cheap Je me suis pris un petit débardeur Donc avec des bretelles fines à carreaux Donc il est bleu avec des lignes noires Et en fait devant il y a plein de petits boutons Mais c'est un bleu lavande super beau euh, Il y a une doublure Ah non pas du tout, il n'y a pas de doublure Enfin si mais juste au niveau des dessin Les bretelles sont réglables donc ça c'est trop cool Aucun fil qui dépasse Bon, il est un tout petit peu trop grand pour moi, j'ai dû mettre les bretelles presque à fond et ça se voit un peu là. Mais c'est parce que c'est du S, c'est que je fais du XS, donc je pense qu'en fait, il taille bien. Ouais, ça, ça baille un peu ici parce que c'est un peu grand pour moi. Mais je le trouve super beau. J'adore. Et on part sur le dernier article qui me fait un peu peur parce que c'est encore un pantalon. Et les pantalons, c'est toujours délicat sur Internet. Là, au toucher déjà, c'est du vrai jean. Peur que ce soit pas à ma taille. J'ai trop trop peur. Ou que ce soit juste moche sur moi, en fait. Bon, alors ça, ça va pas être au goût de tout le monde. Je sais que beaucoup dans les commentaires vont me dire, c'est un sac à patate. Mais comment vous montrer ça Oh non, mais dis pas qu'ils me ont... Je déteste quand ils font ça! Du coup, je vais pas pouvoir l'essayer! Vous voyez, c'est un pantalon avec euh, des trois trous. Et en fait, c'est taille haute, élastique en haut. Et après, c'est jean mom. J'adore la couleur. Euh, J'aime vraiment beaucoup trop la couleur. Ils ont pas troué les trous. Je suis blessée. Je sais pas comment faire. J'arrive pas à trouver sur le internet. Ouais, j'ai réussi à faire un trou de 1 mm. J'ai pas de machine à coudre moi, chez moi. Qu'est-ce hein. que tu veux que je fasse? Je sais même pas coudre un bouton. Par contre, je sais comment avoir des boutons. Ah, je crois que j'ai réussi Les gars j'ai réussi à faire des trous dans le pantalon. Alors ça sera clairement pas au goût de tout le monde Parce que ça peut très vite faire sac à patate Moi j'adore, je trouve ça trop beau Il est super confortable à porter euh, Même sans la ceinture, il me va nickel Bon alors par contre vu que j'ai pas de fesses ça fait un peu euh... Et la qualité est super bonne Bon là j'ai fait des revers mais sinon ça donne comme ça Bon maintenant on va parler frais de livraison Délai de livraison, patati patatou patata Je n'ai pas payé de frais de livraison Parce que à partir d'un certain montant euh, C'est gratuit la livraison express Même à l'étranger, alors c'est arrivé en à peu près 3 semaines à moi. Franchement, ça va. C'est très courant d'avoir des frais de douane, apparemment. Alors moi, j'ai eu une chance extraordinaire. Je n'en ai pas eu alors que j'ai fait une grosse commande. Bon, vous avez vu, le paquet était quand même relativement petit, quand même au début. Mais euh, c'est très courant d'en avoir. Alors ce que disent Yestyle sur leur site, euh, ça, je me suis un peu renseignée, c'est que les frais de douane, ils promettent de les rembourser. Alors pour ça, il faut que vous gardiez la facture des frais de douane et que vous le renvoyez assez rapidement, quand même, euh, au service client. Mais attention, quand ils disent rembourser, c'est pas de l'argent qu'ils vont vous remettre sur votre compte bancaire. En fait, ils vous remboursent avec l'équivalent de points sur leur site. Et grâce à ces points, vous pouvez reprendre des articles voilà ce qu'ils veulent dire par rembourser les frais de douane je... j'adore <rire> je pense que les articles et ma tête tout le long de la vidéo parlent d'eux-mêmes alors par contre faut quand même se méfier faut pas croire que tous les articles sont géniaux parce que comme je vous disais c'est plein de vendeurs différents donc on peut quand même être déçu en fait il faut, euh, si vous voulez être sûr de vous il faut regarder les commentaires sous chaque article pour être sûr que la majorité des personnes en tout cas sont ravis. moi je vous tiendrai au courant sur Instagram de comment ça tient au lavage tout ça j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et euh, n'hésitez pas à me dire du coup encore une fois si vous voulez que je fasse des tests de sites de seconde main ou d'autres sites du coup mais dans quelques temps et voilà en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous ciao